Je t'emmènerai, là où tu voudras, dans mon pays, ça sera ma joie J'ai ouvert des pistes, qu'il fallait pas, le chemin, entre toi et moi Tu es faite pour moi, la la la la, fais-le pour toi, la la la la Et puis voilà, la la la la, la je Ma joie. Je t'aimerai comme tu m'aimeras, toi et moi, la la la la. Tu es faite pour moi, la la la la. Fais-le pour toi, la, la la la Et puis voilà, la la la la, la la la Je t'aimerai comme tu le voudras, en te serrant dans mes bras, dans mes bras. Tout ça pour toi, la la la la Je t'aime, voilà, la la la la Tu seras pour moi, la la la La meilleure, la la la la Tu es faite pour moi, la la la la Fais-le pour toi, la, la la la Et puis voilà, la la la la, la. Je t'aimerai, quand tu m'aimeras Ouais, je t'aime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 Jex